Bonsoir le monde, bonjour le monde, bonsoir Haïti, bonjour Haïti. Je suis adorateur Bertin et moi fait une vidéo pour m'inviter à attendre nouvelle nouvelles musiques que je sorti là, qui est les motivations en sol majeur. C est disponible sur toutes les réseaux sociaux est disponible sur toutes les plateformes digitales comme Amazon, iTunes, Apple Music, Spotify, etc. Donc, capable t'endelle télécharger. donc attendez -vous aussi sur YouTube, sur Facebook. Donc, pendant que le monde là lui même lui bouleversé, nous même nous supposé rester motivé. Donc, m'encourager au musique ça et partager le à nos amis pour nous capable rester motivés malgré le monde là bouleversé. Moi c'est adorateur Bertin D'Orbivard. Merci beaucoup.